Bonjour à toi cher spectateurs, Méduse de Sophie Lévy. Je dois avouer que c'est un film dont j'entends parler depuis un petit moment pour la simple et bonne raison que le distributeur m'a évoqué le projet il y a maintenant 5-6 mois et que j'ai été titillé surtout par la présence d'Anna Maria Bartolomei qui est une actrice que je trouve être fantastique et très hypnotisante dans sa manière d'interpréter ses personnages. Donc j'avoue que j'y suis surtout allé pour ça. Et après j'avoue que l'affiche que vous avez vue elle est vraiment impressionnante. Je trouve qu'elle est très belle et qu'elle dégage quelque chose de d'assez poétique et, et en même temps d'énigmatique. Donc pour ces deux raisons, bah, j'avais très envie de voir ce film. Le résumé, pour faire simple, Roman est une jeune femme vivant avec sa sœur Clémence dans la maison de leur grand-mère. Roman est un peu au service de Clémence depuis que celle-ci est devenue handicapée. L'arrivée de Guillaume dans la vie de Romane va changer beaucoup de choses. On est sur un film qui laisse un goût très particulier en bouche. Je dirais pas que le film est totalement réussi. Je lui trouve pas mal de défauts, notamment une propension à vouloir être tellement énigmatique et, et tellement venimeux en fait, dans sa manière de construire son récit et de jouer en fait, avec l'attente du spectateur par rapport à tout ce qui va se dérouler, que peut-être à la fin on peut avoir l'impression qu'il est un poil décevant et qu'il n'atteint pas l'objectif principal qui s'était fixé avec sa promesse de base. Pour autant, je trouve vraiment que Sophie Lévy a réussi à construire un film qui possède une ambiance mais vraiment Impressionnante. je veux dire on ressent un poids et une tension du début à la fin qui fonctionne extrêmement bien le film est catégorisé comme un drame romantique j'aurais tendance à le voir comme une romance avec des accents de thriller même si le thriller est vraiment distillé par le biais de quelques éléments à gauche et à droite il y a une tension qui se ressent du début à la fin du film il y a vraiment une intensité qui je trouve joue beaucoup sur comme je l'évoquais les attentes que l'on va avoir du récit alors indéniablement, moi j'ai tendance à trouver que le film va trop vers des accents dramatiques, ce qui fait que je pense c'est pour ça que le film est catégorisé comme drame. Ce qui fait qu'il y a peut-être des moments où je trouvais que le film était un peu flottant, qu'on n'arrivait pas à déterminer précisément dans quelle direction il voulait aller, et que du coup on était presque perdu par rapport à tout ce qui se passait, et c'est un peu dommage. Parce que vraiment, le cœur même du film est très intense, très prenant, très palpitant, et qu'on accepte avec plaisir de se laisser embarquer là-dedans. Lorsque l'on veut être mystérieux, mais emmener tout de même un projet de cinéma dans une direction classique, il ne vaut pas se perdre dans une démarche qui peut rapidement donner l'impression au spectateur de sonner comme un peu trop terne pour une bonne idée, mais une exécution qui ne le serait pas tout autant. Sophie Lévy nous offre donc un premier long-métrage au concept alléchant, à, à la forme très bien construite, pour un premier film qui se ressent comme tel, mais qui ne sonne pas comme trop convenu, donnant tout de même la sensation de voir une auteure maîtriser son ensemble et emporter le tout dans une direction passionnante pour embarquer le spectateur avec elle. En termes d'écriture, le scénario de Sophie Levy est très intelligent parce que on est vraiment sur la méthode de premier film ou premier court-métrage peu de personnages, un lieu et une intensité. C'est exactement ce qu'on recherche dans ce type de film. Moi personnellement j'aime beaucoup ce genre de postulat parce que si on peut avoir la sensation que c'est très limité au départ il n'y a pas de limites en fait, qui sont données aux auteurs lorsqu'ils se disent « plaçons trois personnages dans un lieu quasi clos et laissons une situation prendre le pas sur tout ce qui se passe devant nous. » J'ai trouvé ça fou. Vraiment, j'ai trouvé ça très intense, très juste. Juste ce qu'il faut de tension et, et d'intensité pour donner lieu à un moment de cinéma où, bah, en tant que spectateur, on, on est vraiment pris à cœur. On est pris à cœur parce qu'on a ce personnage central qui est très attachant, on est prêt à cœur parce qu'il y a cette sœur, qu'on trouve également intéressante, même si on sent qu'il y a ce côté très énigmatique par le biais de sa maladie et par le biais aussi du fait qu'elle ne parle pas. On a cet homme qui arrive, qui va bouleverser un petit peu ce petit duo et qui va amener par là même cette tension inhérente au récit. Et je trouve que ces trois éléments, en fait, se suffisent à donner lieu à un film qui a vraiment de l'intelligence. Bon, on ne va pas se mentir, derrière, ben, ça fait que euh, sur 1h26 de métrage, il y a un moment où on a un peu l'impression que les thématiques tournent en rond, que les personnages font du surplace et que peut-être il aurait fallu amener autre chose pour faire rebondir un petit peu tout le film. Mais la fin, même si elle donne un petit peu la sensation d'en faire un peu des caisses, je trouve amène une vraie intelligence et une vraie réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé avant, comme si le film voulait s'orienter vers un autre genre. Alors là, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler parce que ce serait dommage, mais du coup, ça donne quelque chose d'assez intéressant d'assez énigmatique et ça peut donner une autre portée à la lecture qu'on peut avoir du scénario. Lévy base donc son film sur le relationnel entretenu par ces trois personnages et joue donc ici très bien avec une dramaturgie intense dans son déroulé affectif et émotionnel, accrochant ainsi le spectateur à un tout ne sonnant pas uniquement comme sous-tension mais amenant aussi de l'émotion avec. Si la scénariste ne maîtrise peut-être pas pleinement son deuxième acte, qui peut donner l'impression de maladroitement se construire autour du personnage de Romane, sans forcément réussir à bien la renouveler, on se consolera en ayant une place plus importante donnée à Clémence, qui devient une protagoniste secondaire aussi attachante que sa grande sœur, mais également très énigmatique. En termes de mise en scène, Sophie Lévy, clairement, bon, déjà elle peut se reposer sur un décor. Cette villa a un côté aussi terrifiant, que intriguant, aussi poétique, presque maléfique par instant. C'est assez génial parce que elle fait presque intemporel cette maison. Cette maison, elle a un décorum qui fait très années 70 et pour autant, on n'a pas l'impression que les personnages soient figés dans cette période-là. C'est très bizarre. Moi, j'aime beaucoup, par contre, l'élément principal qui fait que le film peut être très universel, dans le sens où il n'y a rien qui l'accroche à une temporalité précise. Je serais incapable de vous dire si le film se passe dans les années 80, 70, euh, 90, 2010, 2020, impossible Parce que il y a une intemporalité dans la construction du récit qui fait que Sophie Lévy veut vraiment faire en sorte que tout le monde puisse se raccrocher à cette histoire et se dire « on ne sait pas à quel moment ça se passe, ça n'est pas ce qu'on recherche, laissons-nous embarquer dans cette aventure ». Donc ça, c'est un point que j'aime beaucoup. Après, je trouve aussi qu'elle joue beaucoup sur l'aspect très énigmatique de cette maison, qui devient presque un personnage à part entière. je l'évoquais comme décor là j'ai vraiment envie de l'évoquer comme un élément pur et dur de scénographie parce que on est perdu là dedans. je serais incapable de vous faire un plan de cette maison. Il y a une piscine qui prend le pas sur une partie d'un sous-basement où on a l'impression que les personnages peuvent vivre il y a des chambres mais alors, Je saurais même pas vous dire combien il y en a, parce que vraiment, euh, on pourrait croire qu'il y en a deux, mais c'est possible qu'il y en ait quatre ou cinq. C'est assez génial, parce que du coup, ça donne vraiment une ampleur supplémentaire au côté sous-tension que j'évoquais avant, qui se ressent dans la scénographie, et qui du coup donne ce côté très énigmatique à cet ensemble, qui fait qu'en tant que spectateur, bah, on se dit, punaise, je suis où Qu'est-ce qui se passe Et pourquoi je suis incapable de me repérer C'est un élément que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est cet ensemble, en fait, ce décor, cette ambiance, cette tension inhérente à l'ensemble du récit, qui donne... Une vraie force à ce moment de cinéma et qui fait que je me suis laissé totalement embarquer là-dedans. Lévy a donc son décor qui lui procure une ambiance et un poids dramatique que sa mise en scène s'est accompagnée pour passionner le spectateur et le mettre dans une position assez géniale où non seulement il est mis comme voyeur de cette situation, mais donne aussi lieu à une série de questionnements qui fonctionnent bien. Constamment, on aura envie de remettre en question les actions des personnages, en imaginant le pire par rapport à leur rapport, et en ce sens, c'est là que la cinéaste donne une vraie intensité à son cadre et permet à son concept d'aller encore plus loin que la bonne élaboration d'un film en huis clos, nous poussant simplement à observer et comprendre ses personnages. Au niveau du casting, ben, j'ai pas forcément envie de m'étendre, parce que je pourrais vous citer les quelques rôles secondaires qu'il y a, mais honnêtement, on les voit une fraction de seconde. Léo Dussolier, Pierre Nice et Maxime Geizes, clairement, on les voit quasiment pas donc je vais pas vous citer ces acteurs-là non moi ceux que j'ai vraiment envie de retenir c'est Arnaud Valois dans le rôle de Guillaume que j'ai trouvé fantastique mais c'est un acteur qui je trouve a un charisme évident à l'écran et, et dégage un, un truc je saurais pas dire précisément ce que c'est mais il a une puissance d'interprétation qui moi me sidère à chaque fois Anna Maria Vartolomei qui encore une fois prouve que c'est une immense actrice qui ici a un rôle en plus très compliqué basé sur un handicap physique et le fait qu'en plus elle ne parle pas et pour autant elle arrive à retranscrire mais un tas d'émotions à l'écran c'est juste fou mais j'en retiens une plus que les autres, parce que si Anna Maria Bartholomew est bonne, l'autre actrice est juste extraordinaire et lui vole complètement la vedette. Roxane Mesquida est une actrice fantastique, la jeune femme apportant beaucoup à la composition d'une héroïne qu'elle rend aussi fascinante qu'attachante, mais également antipathique et sensible. Au bout du compte, Méduse est un film que j'ai trouvé très prenant, parce qu'il est aussi énigmatique que simple. C'est un film qui, comme je l'évoquais, a une méthode de composition qui fait penser à un court-métrage, mais qui du coup, arrive à avoir l'ampleur d'un long. C'est un film qui reste un poil trop long pour ce qu'il a raconté, qui peut-être se perd un peu et a tendance à tourner en, en tourner en rond, mais c'est renforcé par le fait que ce décor joue beaucoup avec la mise en scène de la cinéaste, c'est renforcé par ses interprètes qui sont juste fantastiques, donc Méduse de Sophie Lévy, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, parce que pour le coup, c'est vraiment une très belle promesse de cinéma, et j'ai hâte de voir ce que Sophie Lévy va faire par la suite. A plus